Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un petit peu particulière puisqu'en fait, elle fait suite à la vidéo explicative sur la pyramide de Maslow dont vous voyez la vignette qui est juste ici en face de vous. Euh, vu le succès de cette vidéo, eh j'ai décidé de vous laisser la possibilité de télécharger le livret qui est en fait la retranscription écrite et visuelle de la vidéo sur la pyramide de Maslow. Si ça vous intéresse, eh bien, rien de plus facile, il vous suffit de suivre ce lien, ou encore le lien qui est dans la description, et de me laisser l'adresse mail à laquelle je peux vous envoyer ce livret. Si vous avez une adresse Hotmail, alors ceci est une information qui est directement destinée à vous. En fait, il faut savoir que euh, le, le livret, si je vous l'envoie, je vais vous l'envoyer via une, une messagerie automatique. Et Hotmail fait partie des euh, serveurs mail qui euh, sont équipés de systèmes de sécurité qui bloquent quasiment systématiquement les euh, messageries automatiques. Donc si vous ne voulez pas être embêté et que vous voulez recevoir le livret de cette vidéo, est ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est... Premièrement, de m'ajouter dans vos listes de contacts, il suffit pour cela d'ajouter mon adresse, donc thierry.auguste.com, comme vous le voyez à l'écran. La deuxième des choses, c'est si jamais malgré cela vous avez l'impression de ne pas recevoir le mail, eh bien à ce moment-là, allez voir dans votre corbeille, dans vos spams, si jamais malgré tout, je ne figure pas parmi ceux-là, pour être certain de ne pas passer à côté du livret que je ne manquerai pas de vous envoyer. Merci.